Et de créativité alors profitez-en à tous ces niveaux votre créativité sera en éveil et votre optimisme sera contagieux votre pouvoir aussi de séduction et votre magnétisme personnel vous ouvriront des portes les énergies de cette journée sont très propices pour organiser des sorties des réceptions ou des visites aussi mardi et mercredi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre sixième maison de journée très occupée durant lesquelles vous pourriez avoir des sautes d'humeur ou de la nervosité due à l'opposition de la Lune à Mars qui est dans votre douzième maison. Vous pourriez aussi avoir envie de vous isoler et focaliser sur vos tâches et si, si vous étiez capable de le faire, il serait beaucoup mieux pour vous. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le cancer, votre septième maison. C'est vrai que la Lune vous oppose de votre maison des relations, mais elle aussi elle fait des beaux aspects avec Vénus. Uranus et Neptune, vous vous sentirez ouvert au changement, surtout jeudi, et vous pourriez vous-même les inciter et prendre des initiatives pour les encourager et les mettre en place. Les énergies sont aussi favorables pour la créativité artistique, musique ou peinture, pas beaucoup au niveau de la littérature mais vos rapports intimes profiteront du sextile entre Vénus et la Lune qui injecte beaucoup de tendresse et d'émotion dans les rapports sexuels. La seule chose dont je devrais vous avertir serait une relation avec une personne en autorité, soit au boulot ou dans la famille, qui pourrait être en péril. Soyez attentifs, ne pas escalader des petites tensions. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le euh, Lyon, votre huitième maison. Une fin de semaine pas mal paisible, sauf que dans une certaine situation, vous vous aurez euh, dans l'obligation de euh, défendre votre famille euh, ou bien vous défendre vous-même. Si vous étiez célibataire, vous aurez ce sentiment de besoin de l'amour et de l'affection dans votre vie, ce qui pourrait vous faire baisser les critères que vous cherchez dans l'âme sœur juste pour être avec quelqu'un.